Donc, Ce qui nous réunit ce soir, c'est la thématique « Améliorer le cas de travail des équipes ». Avant de se lancer dans la thématique, je vais juste reprendre un petit peu une présentation sur le CNAM en région-centre, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou qui seraient loin de la région-centre. donc Le CNAM en région-centre, c'est neuf points géographiques avec des centres d'enseignement principaux sur les grandes villes de la région et également des antennes sur des un petit peu plus petits bassins nous sommes actuellement en journée portes ouvertes, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à venir rencontrer nos assistants de formation et nos conseillers sur chaque, sur chaque antenne. Un petit focus aussi sur, un, sur les grands domaines euh, que nous préparons en, en, au CNAM. Donc vous avez quatre, quatre domaines de formation et nos formations vont du bac plus 1 au bac plus 5 euh, dans divers domaines. Donc pareil, n'hésitez pas à venir nous rencontrer pour avoir des informations bien plus spécifiques sur un domaine qui vous intéresserait. Donc ce soir, on va aborder un domaine qui est plus lié à la santé et à la psychologie. Euh, donc je vais du coup laisser la parole à nos invités pour qu'ils se présentent et laisser la main à Karine. Parfait, merci Stéphanie. J'en profite pour me présenter aussi. C'est peut-être pas très joli, mais bon. Euh, donc Karine François, moi je suis coordinatrice pédagogique et territoriale sur le bassin de Villerson. Donc, on est euh, sur le même territoire, toutes les deux, avec, euh, avec Stéphanie. Voilà. Euh, donc, je suis ravie euh, d'accueillir nos, euh, nos deux participants ce soir. Euh, euh, donc, euh, Sophie Mounier et puis Eric Malmassari Je vais laisser euh, tout d'abord, effectivement, euh, la parole à Sophie, qui, qui va se présenter euh, et qui va surtout, c'est pour ça que vous le voyez euh, sur les, un peu sur les fonds d'écran, euh, présenter euh, l'Aract euh, puisqu'elle est actuellement euh, chargée de mission effectivement à l'Aract. Voilà. Donc, Sophie, je te laisse la parole. OK, merci. Donc bonsoir euh, Sophie Mounier, je suis chargée de mission à l'Aract Centre Val de Loire et donc depuis le 1er janvier 2023, l'Aract Centre Val de Loire qui était jusqu'alors une association de droit privé est devenue une agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail en rejoignant la NACTE, qui est un établissement public administré par l'État et les partenaires sociaux. Nos missions, alors nos missions n'ont pas changé, hein, sont toujours d'accompagner les organisations et en priorité les TPE et les PME dans le champ des conditions de travail. On est une équipe de neuf personnes, on est basé sur Orléans et nous intervenons dans les six départements de la région centre. Voilà. D'accord, très bien. Et, euh, et donc du coup, vous allez intervenir auprès des organisations, plus précisément dans, sur quel point Alors on donc, intervienne... Ou dans quel cas alors nous, on intervient euh, sur le travail, on, est, en fait, on aborde le travail dans toutes ses dimensions, avec différentes entrées, euh, et donc euh, on est plutôt avec une, une visée expérimentale, puisque nos travaux sont en général euh, basés sur euh, des expérimentations qui nous permettent après de capitaliser euh, de nos actions et de transférer euh, des, méthodes, des méthodes de travail ou des méthodologies d'intervention à d'autres. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup Sophie. Eric, Monsieur Malmassari, avec le micro, c'est mieux. Ouais. <rire> voilà, donc si tu peux te, te euh, présenter, oui. Eric, merci. Donc Eric Malmassari, voilà, je suis euh, psychologue du travail. Euh, alors j'ai d'autres fonctions au CNAM, bien sûr, mais euh, là, aujourd'hui, c'est plus il peut y avoir un lien avec, bien sûr, la, la gestion des ressources humaines, hein. euh, mais euh, c'est plus en tant que psychologue du travail et référent régional de la filière euh, de psycho du travail, du diplôme de psychologue du travail, du CNAM, euh, donc le titre ANCP de niveau 7, de psychologue du travail, dont Sophie qui a elle a été diplômée. Effectivement, il y a quelques euh, années maintenant. Voilà, et juste simplement par rapport à l'ARACT, hein, c'est de rajouter aussi, nous on travaille, on travaille avec l'ARACT, hein, le CNAM oui. en région centre Val-de-Loire et l'ARACT, région centre Val-de-Loire, hein, on, a, on a développé une journée, alors on va reprendre, parce qu'il y a eu entre-temps le Covid, évidemment, ah oui. donc pendant deux ans, bah, ça a été un peu, ouais, mais... On a, on a développé un partenariat avec lequel on, on, vraiment on, on souhaite encore plus développer, euh, mais qui est parce qu'on a des, des points communs, finalement, on a des, des, des choses communes qui sont l'amélioration des conditions de travail, effectivement, avec diverses entrées. Il y a des ergonomes, il y a des psychologues du travail, il y a, voilà, c'est plusieurs entrées et le côté expérimentation est intéressant. Et on avait fait en 2019 donc, une journée thématique, donc commune, ARACT et, et, et CNAM. Euh, sur les organisations, le lien entre organisation du travail et édictologie Et Sophie est une spécialiste de, euh, de ce <rire> domaine, de, de, de ce champ d'études. Et euh, là, on va, euh, on va mettre des conférences, pour le coup, dans le cadre du cycle de conférences que le CNAM organise, euh, sur le bonheur, euh, bien-être au travail. Donc, on va, on va avoir deux conférences, je pense, euh, avec euh, l'ARAC, une donc, euh, au MOB en avril, je crois, ou en mai, je ne sais plus. En mai et, on ouais. est, ouais. On et main. puis, oui. euh, une qu'on va faire en partenariat, pour le coup, avec l'alliage, donc la ville d'Olivet qui sera en septembre-octobre, je ne sais plus. Si ça vient de... Septembre. C'est septembre, <rire> voilà. Merci Sophie de tenir le <rire> euh, Un et, puis, et puis, en novembre, normalement, une journée thématique, euh, une, la deuxième journée thématique, bon, euh, voilà, mm -hmm. donc ça sera la journée annuelle, sur, a priori, on est en train de travailler sur l'évaluation au travail, ou l'évaluation du travail, euh, voilà, c'est euh, donc euh, avec des intervenants, dans, mais aussi des regards croisés, donc ARACT, NAM, enfin, voilà, on travaille bien ensemble. Important de rappeler ça ouais. <rire> Merci Eric, c'est important effectivement de, de rappeler aussi cette mission, euh, ces piliers euh, du CNAM sur, sur l'animation euh, des conférences, sur les cycles de conférences et sur la réflexion globale, l'innovation, euh, la recherche, euh, ça fait quand même partie des, des axes forts qu'on mmh. qu n'a pas forcément pu euh, travailler, développer comme on aurait voulu depuis deux ans, donc euh, voilà, mais ça fait plaisir pour le coup, de, de partir sur une note positive et de se dire que ça y est, les partenariats repartent, la oui. réflexion repart, et, et, et on est parti. Très bien. Euh, pe première petite question, messieurs-dames. Euh, à votre avis, enfin, comment aujourd'hui on pourrait lire les choses de façon positive et négative, mais aussi positive, euh, quant à l'accompagnement et la posture qu'on peut avoir dans l'accompagnement de, des salariés, en fait, dans la relation avec leurs collaborateurs euh, voilà, en quoi la question du travail est importante dans le développement personnel, en quoi euh, euh, voilà, ça peut être source des d'épanouissement ou pas, et, et comment à un moment donné on, on prend le risque de, de dévier qu'elles peuvent en être les sources, euh, qu'elles peuvent être les sources au fait de ces déviances. Okay. Si j'ai été claire. Sophie, à toi. Oui, oui, oui, oui. Alors oui, effectivement, on peut dire que le, le travail a des effets euh, positifs hein, sur la santé puisqu'il euh, a une fonction qu'elle préserve, c'est hein, euh, un facteur de santé. Et euh, malheureusement, dans certains cas, il a un effet délétère sur la santé et c'est est effectivement ce qui, est, euh, ce qui peut être constaté. Euh, alors, si, euh, si après, effectivement, avec ces deux branches, on creuse un peu, euh, effectivement, on peut, on peut développer euh, différents thèmes hein, sur euh, eh bien, ce qu'apporte la santé, si, si on prend cet axe-là. Alors après, attention, je ne vais pas faire un listing, hein, mais euh, on va avoir effectivement euh, comment, euh, comment gérer les relations de travail. Euh, euh, donc après, euh, il existe différentes possibilités. Comment euh, gérer la charge de travail, par exemple On va être sur, euh, sur ce genre de choses-là. Donc en fait, on est plutôt sur une visée organisationnelle et relationnelle. Euh, et puis effectivement après si par exemple on constate des effets délétères sur la santé comme tout à l'heure on parlait des addictions par exemple, mmh. c'est comment après effectivement on peut recentrer euh, ce type de sujet là euh, en termes de prévention primaire par exemple euh, euh, pour aller justement regarder l'organisation et, euh, et peut-être les usages que les gens ont euh, dans leur quotidien professionnel si on prend cet exemple hein, bien sûr des addictions, quels sont les usages euh, si, par exemple on prend là alors, j'avais développé un, jeu, un peu justement les addictions, comme, comme effectivement oui. je travaille dessus, par exemple pour Quand même. ce sujet-là. Puisque, effectivement, on a nos deux axes, et on peut se dire, eh bien, imaginons, les addictions, ça va être la prévention tertiaire, ou tout du moins les entreprises, généralement, le, le gèrent plutôt de cette manière-là, avec une, une vulnérabilité de l'individu au travail, et euh, plutôt une visée de maintien, de maintien dans l'emploi. Si, admettons, on... on on veut un peu inverser les choses et arriver plutôt en, en prévention primaire. Dans ce cas-là, il va falloir s'intéresser principalement à l'origine des consommations et aux usages, puisque les addictions, c'est une dépendance. Donc, comment éviter d'arriver finalement sur une situation de dépendance Et là, effectivement, il y, a, il y a un schéma dont on sert plutôt, euh, qui va être question de l'importation, parce que finalement, souvent, c'est effectivement… Euh, des représentations hein, comme quoi le salarié euh, apporte ses problèmes au travail et euh, finalement les problèmes sont que d'ordre personnel donc là on va être effectivement alors ça existe hein, bien sûr hein, oui. on est dans un cas d'importation où il va y avoir euh, des consommations de la vie privée qui vont déborder euh, sur le travail donc il va avoir un impact hein, sur, sur le, le travail et la production Ensuite, on aura l'acquisition. L'acquisition sont des pratiques plutôt collectives hein, de, de consommation, euh, type euh, la peau cigarette, euh, le pot à la sortie du travail. Euh, euh, ou le casse hein, dans certains secteurs d'activité euh, également. On ne va pas les nommer euh, peut-être pour ne pas vexer au cas où, mmh. <rire> même s'ils en ont conscience. Ça. Et on va avoir le dernier point qui va être l'adaptation. Donc là, ça va être plutôt des stratégies pour tenir le coup euh, mmh. lorsque c'est difficile à supporter. Donc, on va être proche en hein, quelque sorte du dopage, euh, du dopage professionnel pour atteindre une certaine performance. Voilà. Donc là, on va être dans ce cadre-là. Et, et nous, c'est plutôt cet aspect-là finalement euh, qu'on va aller vouloir creuser avec les relations de travail en disant bah, finalement, euh, être vigilant, chercher une certaine vigilance hein, par rapport à cette adaptation en se disant bah, finalement on s'adapte pourquoi Parce que la charge de travail est trop importante, parce qu'il n'y a pas une régulation justement de cette charge, parce que euh, euh, c'est compliqué au niveau des relations de travail et c'est un échappatoire. Donc finalement ça veut dire que si admettons, on est sur l'alcool, ça va avoir une fonction spécifique, hein, peut-être de relâche en fin de journée ou peut-être un stimulant parce qu'on dort mal le soir, parce, dans la nuit parce qu'on pense à plein de choses. Donc voilà. Donc, multitude de possibilités, euh, si on prend ces deux axes-là. Mais je me tais pour qu'Éric puisse se compléter <rire> et apporter d'autres <rire> éléments. <rire> Merci ah non, non, Sophie, ça, est à toi Éric, tout. Je trouve ça passionnant, en plus, oui. on, on a travaillé on est sur, sur le sujet, et, et, et, et, et, ouais, et c'est vrai que ça rejoint un petit peu, voilà, le, le par rapport à la, la question initiale, du, du, finalement de la place du travail, dans la construction identitaire aussi du, du sujet hein, de, de, de, de l'individu. Euh, le, le travail, il est… Euh, certains auteurs parlent de, de centralité du travail, c'est-à-dire, c'est en gros, euh, le travail, ben, c'est un des éléments de socialisation avec la famille, avec d'autres sphères qui, qui, euh, qui finalement, euh, où on passe quand même ben, beaucoup de temps hein, au travail. Et donc, la, la, la, le travail, il, est, il, il rentre dans les éléments… Parmi d'autres, mais ça reste un élément principal de construction de l'identité. Et c'est vrai que, en euh, gros, bah, le, le travail, il est fait de, de choses sympas, mais il est fait aussi de choses qui sont moins sympas. Ne serait-ce qu'il y a des horaires, des contraintes, on, on, on répond à des directives, enfin, bon, voilà, des trucs euh, qui ne sont pas forcément naturels. <rire> euh, ça dépend pour qui. <rire> voilà, ça, ça il, y en, il y en a qui, qui apprécient. Hein. C est, c est, voilà. Mais euh, voilà, ça peut engendrer une souffrance, mais la souffrance, elle est. Elle est pas rentrer dans dans les détails il y a les premières hein, euh, quand on, on met l'enfant inné, qu'est-ce qu'il fait il crie hein. c'est la première chose il a mal voilà parce que là les poumons ouais, donc il euh, y, y, y a ça mais, mais cette souffrance elle n'est pas euh, inéluctable quoi c'est-à-dire que la, la souffrance on peut elle, elle a plusieurs destins quoi d'une certaine manière hein. la, la souffrance elle peut elle peut se transformer au contraire en plaisir c'est-à-dire je peux à travers l'activité à travers le, le le plaisir que je peux avoir à réaliser une tâche, à me réaliser moi dans une tu tâche. Ça m'a fait peur. Mais de me reconnaître. <rire> ah bon qu'est-ce que je veux <rire> Non, non, <rire> non <ça> dit. <rire> Et euh, voilà, d'arriver de, de à se reconnaître dans ce qu'on fait, se mm. dire, bah, ce qu'on fait, ça, ça apporte quelque chose, je crée quelque chose, je, je, je crée du contexte, hein, comme, comme, comme disait Canguillen, c'est euh, euh, une manière de… de, de, de, de, de, de mais ce n'est pas toujours possible. Il y a des fois, il y a des environnements de travail qui sont plus pathogènes que d'autres. Mmh. Et pour le coup, bah, je vais, bon, ma souffrance, je ne vais pas pouvoir forcément la transformer en plaisir. Bah, je vais peut-être euh, établir des stratégies de défense, des mécanismes de défense, hein, mettre en place. Et puis, euh, et bah, quand eux échouent, bah, c'est la troisième voie, j'allais dire, hein, de la souffrance. C'est euh, bah, le côté délétère, c'est-à-dire euh, quand la souffrance elle devient pathogène. Mais est le travail, il n'est il est pas que source de de souffrance, au contraire, il peut être source oh. aussi de plaisir, il est les deux à la fois. En fait, c'est vraiment tout l'environnement, le, le collectif, on n'est pas tout seul au travail, hein. mm. on travaille toujours pour et avec d'autres, même quand on est euh, tout seul euh, dans son bureau d'études, euh, oui. sur sa planche à des non, il y a des clients, il y a des pères, il y a un comptable, <rire> un banquier, enfin bon. Euh, et donc, euh, c'est cette dynamique, qui finalement permet d'avoir euh, des conditions de travail qui peuvent être, et c'est évidemment l'organisation du travail qui doit mmh. faire en sorte que les conditions soient le plus à même de, que les individus puissent s'épanouir. Alors épanouir, c'est peut-être un, un, un grand mot, mais enfin, c'est quand même quelque chose vers lequel on peut tendre, hein, qui n'est pas, qu pas toujours évident, euh, voilà. Alors, une deuxième question, je vois qu'effectivement, vous êtes bavard, c'est passionnant. Donc, il va falloir quand <rire> même qu'on arrive à, à, à canaliser Alors, on dit notre... temps. Euh, euh, oui, non. <rire> euh, voilà. <rire> Est-ce que vous voyez quand même une évolution, qu'elle soit positive ou négative, là, de, justement de l'organisation euh, du travail dans, dans, dans les structures avec l'arrivée du télétravail, avec l'arrivée de tout ça Est-ce que vous avez quand même cette sensation qu'on est plutôt dans une dynamique positive, c'est-à-dire de, de meilleure prise en compte euh, de ce qui est de l'ordre de la, de la vie personnelle et de la vie professionnelle, en fait, et une, une meilleure répartition de ces temps et est-ce que du coup ça a un impact, dans ce que vous pouvez voir, euh, alors plutôt dans une dynamique effectivement malheureusement des fois de, de, de, de gestion plus que de prévention, euh, ça a un impact sur euh, éventuellement des situations plus de plus en plus critiques ou pas Sophie, ouais. bon bah je prends, j'y vais. Alors, alors effectivement, alors si on parle conciliation des temps, on va parler effectivement aujourd'hui de télétravail, puisque, bon bah, comme vous le savez, la crise sanitaire a un peu impulsé et a plutôt ancré dans les organisations le télétravail de façon un peu obligatoire hein, sur, sur la période. Euh, ce, qui est, ce qui est positif, euh, moi, je dirais, effectivement, il y, y a mes collègues qui m'ont transmis euh, certains, euh, certains documents euh, sur ce sujet, hein, parce qu'on n'a pas tous travaillé, nous, sur, euh, mm. sur ce sujet euh, du télétravail, sauf qu'il y a eu quand même une grande mobilisation des organisations euh, à faire en sorte que euh, ce qui se passe soit, euh, soit plutôt organisé. Donc, le télétravail, lorsqu'il était organisé, c'est plutôt bien passé, dès lors qu'il y a eu une mobilisation du CSE, dès lors qu'il y a eu soit un accord... Euh, une charte de, de télétravail ou euh, des accords hein, signés euh, dans les entreprises, ça s'est plutôt passé euh, d'une manière assez, euh, on va dire, assez correcte. Euh, maintenant, le, et là, ce qu'on a, qu a pu identifier, c'est plutôt une déstabilisation de la ligne managériale par rapport au, au télétravail, hein, puisque euh, le rôle du manager a changé, ou tout de moins peut-être a été questionné hein, à cet instant-là, euh, en tant qu'animateur. Hein. Puisque parfois il a dû gérer des situations hybrides, hein, à distance, en présentiel, avec euh, cette difficulté euh, de, de ses rôles émissions finalement un peu remis en question en disant bah, finalement oui c'est un animateur, mais il doit organiser euh, l'espace, hein, les différents espaces euh, de, de communication entre les individus, l'organisation du travail par ce mode hybride. La charge de travail, là encore, parce que euh, y a la question du contrôle, de la production, de la productivité, des horaires de travail, du pointage de sa présence, finalement, sont, sont des éléments qui ont, été, euh, qui ont été pointés à ce moment-là mmh. Et puis, on a heureusement la législation hein, euh, sur le télétravail qui a aussi évolué et qui a permis d'impulser euh, certaines choses. Et ça, c'est plutôt positif, justement, cette, évolu oui. cette évolution euh, législative. Et puis, euh, après, il y a eu pas mal de choses, et hein, de travaux réalisés, là encore, euh, sur cette période-là. Euh, par exemple, au niveau de notre réseau, il euh, y a eu un kit de hein, télétravail qui a, été, euh, qui a été fait, qui est, qui est plutôt intéressant, puisqu'il euh, prenait euh, des organisations qui avaient déjà mis le télétravail en place, ou bien d'autres des des, des organisations, organisations qui souhaitaient le mettre en place, donc avec différents stades finalement de réflexion pour sa mise en place, avec aussi, euh, euh, avec, je dirais… Euh, euh, un regard sur le management qui, qui est plutôt euh, protecteur, parce que euh, souvent, un peu, euh, les fesses sont autour de chaise, avec une difficulté euh, un peu entre deux feux, entre je contrôle, je contrôle pas, mais si je contrôle, pas c'est pas adapté. Et finalement, euh, ce, ce, ce changement, en quelque sorte, de métier, ou peut-être cette remise en question de, de ce rôle, pour qu'il serve toujours à quelque chose, parce que finalement, c'était plutôt des interrogations qu'on a... Qu qu'on a, qu a entendu nous, lors, lors de certains accompagnements, on disait bah oui, maintenant le management, il sert à quoi euh, Un excès de contrôle, un manque de contrôle, voilà. Donc, après, effectivement, le juste milieu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est aussi la l'adresse hein, de, de, de la région centre a pas mal travaillé également sur le sujet. Et il y a eu des, des travaux qui ont été, d'ailleurs, qui sont disponibles hein, sur le site de l'adresse. Hein qui combine euh, des apports euh, des, euh, des SPST, donc c'est des services de santé, puisque aussi, on fait énormément de choses sur le sujet. Et puis, bien entendu, euh, notre réseau aussi. Hein. Donc, voilà. Mais bon. Merci. Éric, à toi. le télétravail, ça a vraiment été, eu un avant après Covid. Oui, c'est clair. mmh. ouais. Avant le télétravail d'exister, le lien entre vie privée et vie euh, au travail, la porosité, elle existait déjà, sur, mais sur d'autres plans. Mmh. Elle euh, existait, parce que je veux dire, les problèmes qu'on a au boulot, euh, le stress qu'on a, on le ramène chez soi, c'est hein, clair. Et les problèmes qu'on a à la maison, on les ramène aussi euh, au boulot. Donc, euh, cette séparation en disant, euh, quand je rentre chez moi, je laisse tout au travail, ou euh, vice-versa, euh, ça n'a ça, ça, ça jamais existé. L'éthique, plus... On va dire les, les, les, tout ce qui est technique d'information et de communication, elles ont, elles ont fait imploser un petit peu déjà ça. Elles ont mis ou plutôt elles ont mis en évidence en fait des choses qui étaient cachées mais qui se passaient. Et le Covid a pour le coup là fait complètement exploser ce, ce truc avec euh, avec un, un, un, un, un notamment évidemment le confinement, mais pas que le confinement. Confinement, c'était évident, c'était à 100%. Mais même le télétravail, c'est quand je suis chez moi, est-ce que je suis chez moi ou est-ce que je suis au travail Est-ce que j'ai les moyens chez moi de faire du télétravail Est-ce que j'ai l'espace euh, disponible Est-ce que j'ai le matériel Est-ce que j'ai le bon réseau euh, qui, qui marche bien Si je suis euh, en plein milieu de la Pampa ou si je suis euh, en plein centre-ville, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la mise vraiment en exergue des inégalités sociales, des inégalités numériques. Euh, voilà, le télétravail, il a fait, enfin, le confinement, et pour le coup, la, la, la, la, la mise en avant du télétravail oui. a mis en avant d'autres choses, situations. et, et, et cette, cette, ces, ne serait-ce que ces inégalités, c'est aussi des sources de souffrance. Hein C'est-à-dire que c'est euh, quand je travaille chez moi et que j'ai les gamins qui courent autour de moi euh, euh, ou autre, comment je peux… Euh, euh, comment je peux me concentrer, comment, euh, what, si j'ai un bureau chez moi tout seul, bien aménagé ou autre, ce n'est pas la même chose. Donc, on voit bien que si je suis à 10 dans un, un studio et si je suis à 2 dans un 10 pièces, ce n'est pas la même chose. Donc, il y, y a toute une série de, de, de choses que le télétravail a mis et puis, surtout, dans la conception du travail. C'est-à-dire que le télétravail qui était un, un outil au service de la flexibilité du travail, il est devenu presque un synonyme de travail à domicile. Ce qui n'est pas la même chose. Et pour le coup, on ne peut pas non plus demander aux gens la même chose. C'est quel équilibre je peux trouver. Et puis aussi, c'est euh, quid du collectif. On parlait tout à l'heure du collectif qui, qui me sert aussi à tenir au travail. Quand euh, j'ai des collègues autour de moi ou que je peux aller au bureau d'à côté demander un renseignement où je l'ai tout de suite, ce n'est pas la même chose que d'être obligé de teamser euh, de demander enfin euh, et encore euh, on peut Teams <rire> et en plus en plus c'est à dire que les outils l'éthique existent et heureusement mais euh, c'est pas la même chose euh, quand je suis en télétravail je suis pas avec les collègues les collègues ils savent pas finalement ce que je pense que je ressens que donc plus j'ai de télétravail plus je m'isole finalement des autres et donc euh, et, et, et vice-versa, je m'éloigne aussi des autres. C est, c est, c est dans, ça va dans les, dans les deux sens. Et ce collectif et ce, ce sentiment, je parlais tout à l'heure du travail comme outil de construction de l'identité professionnelle, mmh. c'est aussi le collectif qui, qui m'aide aussi à me construire et à, me, et à tenir psychologiquement. Quand je, ce collectif il disparaît, eh bien, je deviens fragile. Donc, c'est... C'est en même temps une chose extraordinaire. Enfin, moi, je ne regrette absolument pas ceux qui disent « de mon temps, c'était… » Ben non, je trouve que c'est fabuleux. Internet, les outils, ben c'est extraordinaire. Mais en même temps, il y a le piège, c'est comment arriver à, à, à tenir cet équilibre entre d'un côté la, la flexibilité et de l'autre, en même temps, le maintien quand même du collectif qui m'aide aussi à tenir en travail. la souffrance, je... s'il y a les autres, ben, elle est moins forte d'une certaine manière, même si on n'en parle pas, mais simplement le fait de savoir que les autres sont là. Et ça, c'est fondamental. Enfin, pardon, excusez-moi, je parle. Mmh. <rire> <rire> J'essaie de trouver le moment où j'allais dire, bon, merci beaucoup. Donc, comme vous le voyez, c'est passionnant. Une demi-heure, c'est un, un exercice de style euh, euh, spectaculaire pour euh, nos, nos deux bavards du jour. Euh, voilà. On avait peur de rien dire Voilà, hein, comme quoi c'est bien ce que je disais euh, ça va trop vite euh, voilà donc euh, je, je, vais les, je vais repasser la main je vous remercie beaucoup je vais repasser la main à Stéphanie pour qu'elle puisse nous présenter justement comment vous retrouver comment retrouver tous ces contenus passionnants dans, dans nos formations et puis on laissera quand même la parole un petit peu à nos, à nos participants de ce soir voilà. Merci pour la présentation. Je vais vous parler un petit peu des métiers et des formations qu'on peut vous proposer en, en région Centre-Val-de-Loire. Je ne vous ai pas mis tout, hein, tout toutes nos formations, parce qu'à ce moment-là, on y est jusqu'à 21h, je pense. Euh, euh, J'ai fait principalement donc, un focus sur la licence euh, parcours psychologie du travail. Euh, alors, elle ne permet pas d'identifier vraiment un métier euh, en lien avec la psychologie. Si vous voulez vraiment avoir un métier en lien de la psychologie, il faudra aller jusqu'au titre. Euh, donc là, c'est une marche qui est un petit peu plus élevée, euh, où là, vous aurez des métiers plus dans le secteur de la santé. Et puis également, euh, tout ce qui est euh, socio-éducatif et en lien avec la formation, l'éducation, mais également la justice. Donc, je vous remets des petits codes, hein, mais ne vous inquiétez pas. Hein, je le rappelle, n'hésitez hein, pas à venir voir nos conseillers. On en, journée porte ouverte. N'hésitez pas à venir nous voir, ils seront là pour, pour vous renseigner sur toutes les formations qu'on peut faire. Euh, donc, dans toutes nos formations, on a des unités bien spécifiques. Donc là, j'en ai, ai noté trois, trois qui seront proposées sur notre second semestre. Donc notre second semestre débutera à partir du mois de mars. Et parmi ces unités et parmi nos diplômes, il y a également des blocs de compétences. Donc qui dit bloc de compétences dit développement et utilisation de votre CPF. Donc le bloc de compétences, c'est ce qui est indiqué en bas, donc il suffit de de cumuler certaines UE pour pouvoir euh, prétendre à votre CPF. Euh, là, je vais engager plus un, un terme santé ou médico-social. Donc, on a un certificat de compétence euh, qui est fait. Alors, là, c'est la petite, la petite subtilité. Celui-ci est fait sur Vierzon en cours en journée. Euh, et en validant ce certificat de compétence, ça vous donne et ça vous valide une partie de la licence pro euh, qui, euh, qui est également proposée sur Vierzon, mais également... Certaines UE sont également proposées en dehors de la région centre, sur Dreux également en, en région centre, excusez-moi. Donc sur le deuxième semestre, nous aurons également euh, des unités bien spécifiques en lien avec la santé. J'en ai oublié une, la PST 124 n'a rien à faire là-dedans. Euh, donc vous en avez deux, vous avez le, le gs 100 et le GS118. Hein, pareil, c'est des cours qui auront lieu en journée sur Vierzon. Et donc, vous avez deux blocs de compétences qui vous ouvrent, ouvrent l'opportunité d'utiliser votre CPF par rapport à ces formations-là. Je le rappelle, nos portes ouvertes, hein, c'est bientôt la fin. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, ne vous inquiétez pas, on pourra prolonger tout ça, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas encore eu le temps de prendre rendez-vous avec nous. Les prises de rendez-vous se font en ligne ou par téléphone. Donc, je vous ai remis le numéro de la ligne de notre standard. Donc, on a vu et on est le dernier, hein, c'est le derniers webinaires, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Euh, donc, on a, on a enregistré tous nos webinaires. Vous retrouverez tout ça sur notre site Internet. Donc, n'hésitez pas à diffuser toute, toute la communication qu'on peut faire. Euh, sur nos réseaux sociaux, vous nous retrouvez. Donc, voilà. Donc On a un chargé de com qui est... qui a 200% par rapport à ça et nous fait une com super. Donc, n'hésitez pas à relayer euh, auprès de, de vos connaissances et, et de diffuser toutes la formation Donc, le webinaire était enregistré. Donc, vous le retrouverez sur notre site Internet. Place aux questions. Euh, je sais que Pascal a posé une question, a mis une question dans, dans le chat. Donc sa question c'était euh, se réaliser dans son milieu, c'est mettre en œuvre sa crédibilité. Mais lorsque l'on en manque, point d'interrogation. Qui Sophie, Eric. Il prend la parole. Qui répond oui, non, je peux répondre, ouais. répondre par une question. C'est euh, pourquoi quelqu'un manquerait de toute créativité C'est… Euh... Je pense, je pense que je suis, suis d'accord avec, avec cette phrase, hein. se réaliser en c'est mettre en œuvre sa créativité. La créativité, c'est euh, trouver les trucs, les astuces, pour pouvoir, quand on est coincé, euh, détourner, euh, y compris détourner la règle, hein. le travail prescrit, c'est euh, toutes les, les ficelles de métier, les trucs, hein, les astuces, c'est ça. Bon, je pense qu'on en fait tous, et pour le coup... Euh, bah, quand j'ai eu un obstacle et que j'ai réussi à trouver le machin, y compris avec le bout de ficelle, le, le trombone et le chatterton, et bah, je suis vachement content. Bah, je veux dire, c'est se réaliser, c'est aussi ce, ce que je disais tout à l'heure, c'est se reconnaître dans ce qu'on fait, y compris plus c'est difficile, plus j'arrive à m'en sortir, plus finalement, plus, plus, je, plus je peux être bien, plus être heureux. Comme je disais, le, la transformation en plaisir, c'est euh, voilà, effectivement si euh, tout est… Euh, tout, tout suit, même les gens qui travaillent à la, en ligne, hein, en production, euh, ils sont aussi dans cette créativité. Alors, je ne sais pas, j'ai peut-être pas forcément répondu à la question, mais euh, je laisse euh, aussi, euh, Sophie, euh, si tu veux ajouter. Euh. Non, non, moi je partage euh, ce que tu disais, je dis pourquoi manquer de créativité, j'aurais eu la même, euh, la, la même réponse. Pour moi, on ne peut pas manquer de créativité, euh, si on l'a peut-être, euh, on, on en a forcément, effectivement. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, souhaitent intervenir On va se donner encore une petite minute quand même. <rire> N'hésitez pas à enclencher vos micros, il hein. n'y euh, a pas de souci là-dessus. Euh, donc Caroline, quels exemples d'actions connaissez-vous qui permettent d'améliorer le cadre de travail Sophie eh bien, euh, c'est très vaste. Eh bien, c'est très vaste. Moi, je dirais toutes les actions qu'on mène améliorent le cadre de travail, hein, dès lors qu'il euh, y a une mobilisation du collectif, dès lors qu'il y a une, un regard sur le travail et la manière de le faire. Hein, euh, donc toutes, je dirais. Alors hein, des actions. Après, euh, bah écoutez, c est, c est... là, il y en a pour un moment, je pense. <rire> on, peut en illustrer Alors, on un va petit. dire quelle est la première qui vous vient à l'esprit. Eh bien, euh, je ne sais pas, je m'étais à noter un autre point tout à l'heure lorsqu'on parlait euh, des relations et, et du travail. On parle beaucoup de QVCT. Euh, la QVCT est un exemple de thème qui va à un moment donné, donc pour, pour info, hein, c'est pour QVCT. rappel, c'est la qualité de vie, euh, qualité de vie et conditions de travail. Ce sont les partenaires sociaux qui ont éclairci hein, ce, ce thème-là, euh, parce que la QVCT était assez. Euh, assez connoté sur d'autres champs, hein, plus dans, dans le bien-être, et euh, les partenaires sociaux ont souhaité recentrer euh, la qualité de vie sur les conditions de travail pour éviter euh, les confusions et, euh, et vraiment être centré sur, sur le travail et les conditions de, de réalisation du travail. Donc, euh, ça donne... Euh, bah, les actions vont être en lien avec les relations de travail. Si on regarde les déterminants euh, du travail, on a quoi On va avoir les relations de travail, le management, la performance, l'égalité professionnelle. Vous voyez, donc euh, tous ces, toutes ces thèmes, finalement, euh, euh, même la santé au travail, va, va améliorer et tous ces thèmes vont améliorer. Euh, le cadre de travail de, de la personne et du collectif de travail. Et de toute façon, même dès lors qu'on va agir pour une personne, en général, il y a une pensée plutôt collective. Et l'idée, c'est de remonter toujours sur le collectif de travail et le mobiliser, parce que lui seul connaît euh, la manière dont il travaille, ses besoins et les actions à mettre en œuvre pour, pour modifier euh, son quotidien. Et parfois, ce sont des actions simples, peu coûteuses, et, euh, et, et qui sont magiques quasiment, voilà. Merci Sophie. On va laisser Eric. J'ai envie de dire pas plus. C'est Ah ben voilà, <rire> tu te mouilles pas Non, non mais je, je rejoins complètement Sophie. Hein. C'est un cadre où, où ouais. les gens se reconnaissent dans ce ouais. qu'ils font. C'est comment on arrive naturellement à ce que les gens accompagnent leurs collaborateurs euh, sans forcément passer par une formation en management. Oui. C'est oui. ça aussi, hein. C'est comment je fais grandir aussi mon collaborateur. Et comment, si lui grandit, moi je grandis avec. Voilà. Mmh. Hein, et ça, ce pas pas forcément des actions de formation ou des choses. Ouais, c'est aussi, euh, mais c'est ça le collectif. Hein, c'est mmh. comment tous ensemble, et c'est tous ensemble, qui permettent à chacun hein, d'évoluer de, de, et d'améliorer de, et de, et finalement le cadre de travail. Parce que ce cadre, il est, il est commun n'est pas propre à qu'un individu. Voilà, c'est voilà, pour aller dans un autre sens, mais qui rejoint complètement ce que dit, dit Souflé. Très ah bien, parfait. Merci beaucoup. Euh, Alors, je, je vais lancer juste un petit, un petit sondage pour ceux qui sont encore avec nous, euh, qui ont encore un petit peu de temps à nous consacrer. Euh, S'il n'y a plus de questions, si tout le monde euh, s'est exprimé ou pas, ou euh, en attendant, j'en lance un petit sondage, donc n'hésitez pas à à répondre si vous le souhaitez. Donc il se je trouve dans la conversation. Alors, on avait Pascal qui effectivement souhaitait prendre la parole et puis euh, et on a Amélie. aussi. Oh, oui c'est ça. Donc euh, on t'écoute Pascal. Euh, donc je participe à ce webinaire et je trouve c'est super intéressant et je suis super frustré parce que c'est super court en fait. Ah oui. <rire> on est d'accord. C'est très intéressant. J'aurais voulu rebondir sur la question précédente, mais j'en avais une autre derrière. Et, et je veux dire, c'est en lien avec ce que vous avez dit qui, qui met en avant le, la force du collectif. Et je dirais, on est sur l'amélioration du cadre de travail des équipes. Donc, la notion d'équipe, c'est un élément fédérateur et, et, et quid des personnes qui se retrouvent seules et qui ne sont pas dans une, une équipe formée, et qui se retrouvent peut-être dans des conditions de travail un petit peu différentes. Et quel corps de à métier de... Excusez-moi, quand vous dites des personnes seules, vous pensez à, à quel métier, par exemple bah, Lorsqu'on on se retrouve seul, par exemple, auto-entrepreneur, est mon cas, on n'est pas dans une équipe. Et avec, je dirais, le, le Covid, on se retrouve avec des gens qui se retrouvent un, un peu seuls, alors soit reliés dans, avec leur organisation ou pas. Alors après, si, si vous regardez en, en, en, en auto-entreprise, on n'est pas forcément seul puisque des fois, il y a des fédérations, de, de, des fédérations professionnelles hein, qui, qui vous permettent d'avoir des échanges de pratiques, euh, d'avoir des informations et puis après, travailler aussi en réseau hein, par rapport à… Ça, ça fonctionne bien de travailler en réseau. Après, je ne sais pas quelle est votre activité, mais euh, euh, ce sont de multiples possibilités. Vous faites quoi comme activité Vous avez quoi euh, bah, je fais un peu de formation oui. pour le CNAM. Euh, D'accord. Euh... Ben, vous voyez, il y a plein de gens devant vous du CNAM. Non, mais, c est, c est... Oui, oui, non, mais on, on voit l'avantage d'être en réseau. Hein, le collectif, c'est une force. Mais on oui. se retrouve parfois seul. Et euh, je veux dire, être auto-entrepreneur, euh, on, on a besoin de se réaliser dans, en tant qu'entrepreneur dans, dans son milieu professionnel. Le fait d'être relié à une fédération, on a plus des relations administratives qui n'aident pas forcément à la, à la concrétisation, à la réalisation. Donc, euh, effectivement, euh, c'est quelque chose qui est fort appréciable d'être dans, dans un secteur et un métier, d'être attaché. Donc, d'être attaché au CNAM en tant qu'auto-entrepreneur, c'est un plus. Et puis, d'être attaché aussi, moi, effectivement, j'ai des, des collègues, mais qui sont, qui sont un peu disséminés, puisque je fais aussi des audits euh, par rapport à Caliopi. Mais c'est autre chose. Bon, tu vois, oui. Pascal, tu as eu un petit goût d'avant. Mm. Eric nous a parlé des futures conférences, donc tu peux tout de suite t'inscrire sur ça. les futures conférences oui. dans la thématique. <rire> c'est oui, un, un petit peu le côté sadique de nos webinaires. Mm. Euh, on vous donne envie, on s'arrête pile quand vous êtes en, bien en train de vous lancer. Et on se dit à très bientôt. En fait, mmh. <rire> tu vois, Pascal, la stratégie. Sans problème, sans problème. Non, mais c'est non, non, vrai que c'est passionnant. Enfin, tous les webinaires ont été passionnants. Euh, et euh, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir nous garder, euh, bah, grâce à tout le travail d'Eric, de, de garder tous ces cycles de conférences thématiques derrière tout au long de l'année. Euh, et puis, de, voilà, de retrouver cet esprit de toute façon dans nos formations. Euh, puisqu'on est, euh, oui, il y, y, y a du fond, mais il y a surtout de l'échange et de la construction pendant, pendant effectivement, nos, nos différentes unités d'enseignement. Voilà. Euh, une petite dernière, on avait Amélie. Euh, mm -hmm. Qui disait peut-on euh, améliorer le cadre de vie des salariés sans passer par une formation Éric, tu as un petit peu, répondu, un peu répondu déjà à... tout à l'heure. Ouais. Hein J'ai un peu répondu, je, je pense... Je, je... Je pense qu'il faut sortir, mais ça c'est une opinion personnelle, hein, mais bon, c'est le fruit quand même de, de, de pas mal d'interventions en entreprise. Je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir qu'on que, sorte de la réponse formation. Mmh, quand il y a un pas problème, que, pas en de format, quand il y oui. a un problème, toc, on répond, euh, il y a un problème hop, on, de conflit, hop, on répond par une formation de gestion du conflit. Mmh. Voilà, il faut arriver à, à, à ce que le, le, le cadre de travail, c'est aussi des gens qui travaillent ensemble. Et ça veut dire quoi, travailler ensemble voilà. C'est le... Il y a travailler, il y a ensemble. Il voilà. y, y a deux choses. Et ça, on ne l'apprend pas forcément. Dans une formation, on peut apprendre des choses. On peut apprendre à manager. Mais... Mais... Je pense que la formation ne peut pas répondre à tout. Voilà. Donc, il faut arriver à s'arrêter. Qu'est-ce qui nécessite de la formation Ça, c'est évident. Il y a des choses, aussi des outils hein, à acquérir qu'on qu ne peut pas inventer non plus. Et puis, il y a des choses qui... Qui peuvent échapper à la formation et qui, et qui sont alors, il y a des choses de, de bon sens mais pas que quoi il y a aussi à côté des savoirs il y a aussi les savoirettes être quoi c'est c'est c'est aussi euh, c'est aussi un, un, un ensemble hein. c'est euh... merci beaucoup on va tous euh, vous il, y remercier. Que, il y a une conférence que va donner euh, l'Aract au mob dans au mois de mars. Ah oui, oui, ouais. exact. Est un, est <rire> Justement une bonne idée. sur un thème. <rire> Justement d'en parler. <rire> Alors le titre. On l'avait dit. <rire> de l'usage, trois petits points à l'addiction en milieu professionnel. Euh, ça va se dérouler au mob effectivement 9h30-12h30 euh, et euh, cette matinée va se découper en trois parties. Une première partie qui va être euh, l'occasion de présenter un dispositif du nom d'Espère qui est porté par les différents acteurs régionaux. Donc, euh, quand je dis différents acteurs régionaux, on est sur… Euh, en fait, c'est dans le cadre du PRST4 principalement, donc qui est le plan santé-travail euh, euh, régional. Mais il n'est pas du tout dans l'ordre, je vous ai mal dit le, le sigle mais bon, c'est le plan… Euh, Ce pas grave. <rire> c'est le plan régional de santé-travail. On a compris voilà. <rire> Et euh, le plan régional de santé, plus en lien avec la santé publique. Donc c'est finalement c'est un maillage santé publique, santé au travail. En seconde partie, il y aura un chercheur euh, Renaud Crespin euh, qui travaille sur les éditions, Un sociologue euh, qui va être présent et qui va nous apporter une approche sociologique des usages euh, en entreprise. Et en dernière partie, nous aurons une table ronde. Donc, d'entreprises qui ont agi, on aura une entreprise d'insertion, quoi, une, on en attend plusieurs, mais là, pour le moment, j'ai un oui ferme d'une entreprise d'insertion que nous avons accompagnée, justement, sur, dans le cadre d'une formation digitalisée sur les sur prévention des conduites addictives, qui va être présente, et puis d'autres entreprises qui ont, qui ont décidé d'agir sur, sur ce thème-là. Voilà, vous avez le le programme. Il est en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet. Ma collègue l'a mis en ligne tout à l'heure. Voilà. Parfait. Donc, venez Merci. nombreuses et nombreux. <rire> voilà. Merci beaucoup.